Donc moi aujourd'hui, je suis responsable HSQE, donc hygiène, qualité, sécurité, environnement pour une collectivité qui collecte et traite les ordures ménagères. Donc on a des camions, on a un site où on recycle, valorise les déchets et on a une unité de valorisation énergétique, donc juste derrière moi, où on brûle les déchets, euh, donc une partie un peu plus industrielle. Mon rôle, c'est de prévenir, de maîtriser les risques. Donc en termes de santé, sécurité, on, donc, on traite les accidents, les maladies professionnelles. Donc, par exemple, tout ce qui est manutention manuelle. En termes d'environnement, notre risque principal, c'est le risque incendie. Donc, vous voyez, nos déchets brûlent bien. Euh, et donc sur la plateforme où on va broyer nos déchets, on a souvent des départs de feu. Et bien sûr, on veille aussi à ne pas polluer nos eaux. En termes de qualité, donc on met en place des systèmes de management donc avec des normes ISO 500001, 14001. Donc moi, Je travaille aujourd'hui avec une équipe de 5 personnes, euh, à la fois sur l'hygiène, la qualité, la sécurité et l'environnement. On a beaucoup d'interactions avec euh, tous les membres, donc direction, encadrants et opérateurs. On fait des déplacements sur le terrain, c'est une part importante de notre travail. Une fois qu'on a réalisé notre travail sur le terrain, on retourne au bureau et donc forcément, il y a aussi une part devant l'ordinateur. Donc dans mon travail, quand je vais analyser des risques ou un accident, je vais mener une enquête et chercher à résoudre les problèmes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aimer. Tout ça doit être fait avec rigueur, on est aussi les garantes de la réglementation. Je travaille donc avec le directeur, les encadrants et les opérateurs. Donc j'adapte mon vocabulaire, j'adapte ma façon de parler et je tiens compte de la personne qui est en face de moi pour euh, réagir d'une façon ou d'une autre. Quand je retourne au bureau, je dois rédiger mon rapport, donc les qualités rédactionnelles sont importantes aussi. Moi, pour arriver à ce métier, j'ai d'abord fait une école d'ingénieur, donc euh, l'INSA à Toulouse. Euh, en génie des procédés environnementaux, donc avec une partie environnement et procédés industriels. J'ai su qu'à la fin que je voulais, voulais faire ce métier, donc j'ai complété avec un master de spécialisation en management qualité, sécurité et environnement avec le CESI. Euh, c'est une formation que j'ai faite en alternance et c'est vraiment un conseil que je peux vous donner parce que ça permet de mettre un pied dans l'entreprise, de savoir ce qu'on peut attendre de nous dans le monde prof professionnel, donc c'est un côté rassurant. Sinon, il existe aussi des formations directement à la sortie du lycée, donc l'IUT par exemple, euh, avec des modules HSE. Euh, on peut compléter avec une licence pro ou alors faire un BTS. Donc moi, à l'époque du lycée, j'étais déjà quelqu'un qui aimait résoudre les problèmes, mener des enquêtes. Euh, et donc je m'imaginais dans la police scientifique. Bon, je suis aussi quelqu'un euh, qui déjà à l'époque s'entendait globalement bien avec tout le monde. Donc si vous vous retrouvez là-dedans, c'est que vous êtes probablement fait pour le QSE. Ce qui me plaît aujourd'hui, c'est qu'on touche à tout. On interagit avec tous les services, avec tous les niveaux hiérarchiques et euh, parfois aussi avec des experts. Donc euh, ça, c'est vraiment chouette. On ne s'ennuie jamais. Quelque chose que je voulais partager. Mon premier tuteur m'a dit que euh, dans notre métier, on savait si on avait bien travaillé, si ça continuait à fonctionner une fois qu'on n'était plus là. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaye de garder à l'esprit tous les jours parce qu'on est des conseillers.